Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous proposer un, une petite création pour avoir toujours un objet qui s'en bon sur soi. Alors, ce que j'ai fait c'est que, alors bon déjà je fais pousser euh, ma lavande, mais ça c'est pas obligatoire, sinon vous prenez de la lavande séchée, ça c'est assez important parce que comme on va l'enfermer, euh, il faut pas qu'il y ait d'humidité dedans, sinon... Euh, si vous avez de la lavande chez vous, euh, ça pousse extrêmement bien, ça fait des gros buissons, c'est vraiment très pratique, euh, ça sent très bon autour, c'est vraiment une plante extrêmement agréable et euh, elle pousse sous pas mal de climats. Euh, après vous pouvez voir en fonction de, de, votre, euh, de votre endroit, de votre localisation, euh, celles qui sont plus adaptées. Il y a plusieurs espèces de lavande et elles sont plus ou moins solides. Donc, couper des branches, euh, vous pouvez plus couper plus court, mais moi j'avais choisi de faire des branches assez longues. Et euh, laissez sécher quelques jours, il faut que ce soit euh, sec, assez euh, craquant. Vous allez voir que euh, les petites euh, fleurs, elles se détachent euh, toutes seules. Donc je vous en ai euh, gardé un pour vous montrer, il suffit de euh, tirer simplement comme ça. Si ça résiste un peu, et ben, vous faites dans l'autre sens et ça s'en va tout seul. Voilà donc, on va faire ça avec toutes les branches. Hop. Ça, les branches qui restent, là, vous récupérez les fleurs, en fait. Ça sent extrêmement bon. C'est vraiment euh, impressionnant. Euh, L'odeur, là, mais... Mais oh, ouf. mes doigts, on dirait que je les ai euh, trempés dans l'huile essentielle de lavande. Et d'ailleurs, c'est un peu le, le principe de venir euh, écraser, extraire le parfum et, euh, et cette odeur ultra concentrée. Euh, ces branches, vous pouvez euh, les mettre au composteur, euh, si vous avez des, des terrariums aussi. Et là, moi j'ai essayé, parce que généralement ce type de fleurs, euh, de plantes en tout cas, on peut les utiliser... En tisane et faire infuser et euh, le goût est là même s'il est euh, moins présent ou un peu plus vert parce que quand on sent vraiment la branche en elle-même il y a l'odeur de la lavande même si elle est moins forte et moins concentrée que dans les fleurs donc là j'ai essayé euh, et puis je vais voir si euh, ça fonctionne effectivement pour une infusion euh, j'avais mis assez chaud à 100 degrés euh, histoire de bien extraire le, le parfum et effectivement là je viens de goûter euh, le parfum est là, assez léger, ça fait quelques minutes que ça infuse. Je ne vais, euh, vais pas jeter ça, je vais le mettre dans le. Enfin, je vais le jeter mais dans le composteur. Donc il faut que je pose ça de côté. Mmh. Et ça sent vraiment là, la lavande. Donc vous pouvez récupérer différentes parties. Hop, je mets ça de côté. Ensuite, il vous faut un morceau de tissu. Donc là, pareil, hein, pourquoi vous embêter avec ça Je l'ai déjà découpé. Alors là, j'ai fait une broderie en plus, hein, C'est n'est pas du tout euh, obligatoire. Euh, c'est des feuilles de Ginkgo parce que c'est un, un symbole assez important. Euh, c'est le symbole un peu de, de ma mère et c'est le symbole de la régénération, de, de résilience, euh, etc. Hop donc, j'avais noté, alors pour la taille, vous faites avec ce que vous avez. Soit vous avez vraiment des outils pour faire des ronds, euh, comme ce type euh, d'outils qui peut faire des ronds de différentes tailles. Là, j'ai pris euh, carrément le tour de l'objet. Euh, il faut prévoir beaucoup plus grand parce que quand on va coudre, ça va être beaucoup plus petit après. Je vous, vous allez voir. Euh, mais vous pouvez prendre un bol, un saladier, euh, un mug, mais ça sera plus petit. Euh, voilà, prenez ce que vous avez sous la main. Un coup de crayon à papier. Là, j'ai découpé autour avec un ciseau cranteur pour éviter, euh, voyez, les petits fils comme ça qui se défont, pour que ce soit moins important, c'est l'intérêt des ciseaux cranteurs. Euh, mais vous pouvez découper avec des ciseaux normaux, il n'y a pas besoin d'être précis du tout sur le tour de la forme. Donc là, je prends mon envers, si vous avez un motif à, à papier, c'est important. Euh, je vais choisir une aiguille, allez, on va qu'elle va fonctionner, euh, et du fil. Hop. Alors, moi, c'est des vieux fils qui sont pas solides du tout, ce qui m'embête un peu. Euh, je referai euh, plus de tours que nécessaire, parce que mon fil est quand même assez fragile. Mais je voulais le finir. Vous savez, c'est ceux où on achète un énorme lot de canettes de plein de couleurs différentes, et puis qu'en fait, on se rend compte qu'on utilise le noir, le blanc, éventuellement un gris, euh, passe-partout. Et pas le reste Alors ça c'est un, une aiguille euh, qui intègre un système facile à enfiler euh, donc en fait au lieu d'avoir à passer le fil euh, comme d'habitude on va le passer par au dessus voilà euh, si jamais vous avez du mal avec les aiguilles à voir quelque chose à manipuler et tout ça il existe ces aiguilles là, alors celle là il ne faut pas tirer trop fort parce que sinon ça casse le fil surtout avec un fil de mauvaise qualité sinon il existe ces objets qu'on appelle des enfiles aiguilles pour euh, les utiliser, on prend une aiguille, on met, alors ça, ça nécessite quand même un minimum de coordination et de voir quelque chose, on passe la partie gling, -gling métallique de l'amphi-aiguille dans le chat, le trou de l'aiguille, là seulement on passe le fil dedans et on tire et ça passe le fil dans le chat de l'aiguille. Donc voilà, n'oubliez pas qu'il y a des, souvent des solutions qui ont été euh, adaptées pour les personnes qui ont du mal. Vous pouvez également utiliser euh, un dé à coudre, c'est une bonne idée, il y en existe, bah, vous savez, les métalliques habituels, et euh, des versions un peu plus euh, légères euh, en caoutchouc, plastique ou silicone. Euh, moi, je ne sais pas me servir correctement d'un dé à coudre, donc la plupart du temps, je ne fais pas, et je fous du sang partout. Voilà, on fait ce qu'on... <rire> Ensuite, ce qu'on va faire, c'est tout simple, à euh, 5 mm, 1 cm du bord, euh, à peu près. Donc là, c'est là où j'avais découpé un petit peu plus loin. C'est là où j'ai montré, comme ça, ça sera beaucoup plus facile pour moi de suivre. On va venir euh, bah, bah, planter notre, notre aiguille, bien sûr. Voilà. On va... Je vais faire mon nœud de départ. Alors, je vous préviens, hein, les couturières, vous pouvez crier, il n'y a pas de souci. Moi, je fais de la couture moche, mais là, c'est surtout pour, euh, pour les personnes qui voudraient euh, fabriquer ça elle-même, pour soit pour offrir, c'est assez sympa, soit euh, pour euh, avoir toujours un, un petit truc qui sent bon avec soi. Euh, bon, on m'a souvent demandé ce que j'avais sur mon sac, parce que j'en ai un comme ça. Euh, D'ailleurs, c'est dommage, je ne l'ai pas ici. Non, il est dans le, il est ailleurs. Euh, puisque là, je suis en train de le changer, mais j'en ai toujours un sur moi, euh, d'un autre style euh, que je vous montrerai peut-être. Et euh, on me demande c'est quoi ça Et bien ça, c'est un petit paquet de lavande parce que euh, je suis souvent accommodée par des mauvaises odeurs et j'ai euh, besoin, ou en tout cas ça m'aide, d'avoir un, un petit objet qui sent bon hein, pour venir euh, calmer un peu mon, mon odorat. Alors du coup, je vous avais dit, hyper Osmi en fait, c'est parce que j'ai un, un odorat normalement développé. Vous savez, il y a des gens qui entendent, euh, qui entendent extrêmement bien, ils vont entendre du tout petit bruit et tout ça. Donc ça c'est l'hyperacousie. C'est le Louis qui est développé. Ouais. Bah moi j'ai pas ça, j'ai ça avec l'odorat. Merci Le Prince. Ouais. Hop, et ce qu'on va faire, c'est venir. Alors c'est vraiment un point euh, tout simple, hein. moi je fais pas sabot machin, parce que de toute façon, plus on ne le verra pas. Hop c'est très simple comme point et extrêmement rapide. On passe au-dessus, en-dessous, au-dessus, en-dessous. On ne fait pas de tour ni rien. Et comme là, j'ai un tissu qui glisse bien. Hop. En plus, ça va extrêmement vite et je peux faire plein de points d'un coup. Donc, si vous voyez, hop, ça traverse, ça traverse, ça traverse. Et là, si je tire, ça va venir euh, tordre le tissu et on commence déjà à avoir un effet un peu bourse. hop donc ça va aller assez vite ensuite bien sûr on va venir oh là. <rire> on va venir mettre la lavande ce que j'aime bien avec cette création c'est qu'elle est, euh, est assez utile elle est jolie euh, et elle est très très simple donc ça euh, c'est quelque chose qu'on peut faire avec des, des, des enfants à partir du moment où ils peuvent manipuler euh, des aiguilles des personnes handicapées avec euh, un handicap physique ou mental euh, il faut juste quand même arriver à, à, à manipuler parce que bon, les, les aiguilles, c'est toujours un peu... Euh... <rire> c'est moi qui trouve que c'est toujours un peu sensible. <rire> parce que c'est très rare que je réussisse à faire une création euh... bah, sans, sans me couper les doigts <rire> ou sans les percer. Euh, la première fois que j'ai utilisé une machine à coudre dans un cours, j'ai réussi à me transpercer le doigt avec la machine. La, la, la prof était assez... Euh, assez surprise euh, qu'on puisse faire ça. Quand elle, je lui dis c'est pas grave, c'est pas grave, juste un petit peu percer le doigt et oh là là là là... T'es en train de mettre du sang partout. <rire> Désolée. Voilà. <rire> on, on peut toujours se blesser, même là où c'est pas du tout... du tout attendu, généralement. Euh... Donc, voilà. Alors, là, je vais avoir fini mon petit tour simple je ne fais pas de neuf pour l'instant <rire> il n'y avait pas besoin de tirer mais euh, du coup comme je voulais vous montrer euh, que ça faisait une bourse voilà je vais verser avec un peu de chance euh, mal lavande dedans et récupérer ce que j'aurais mis dehors pour le mettre dedans alors le, la quantité hein, c'est au jugé ou, à, ou ce que j'ai récupéré hein, ce que j'ai récolté et je me dis, ouais, elle va pas être très remplie ma petite bourse. Bon, on va voir. On va éviter de tout renverser également. Donc, on va tirer tout doucement le fil. Et, tada, ça se referme. Donc, de l'autre côté, j'ai mon petit motif brodé. Je, je, je évite de trop manipuler quand même avant, que, avant de refermer. Parce que ça va, ça va être trop cracra. Voilà. Hop, Je peux... Hop, mettre la partie là vers l'intérieur pour que ce soit un petit peu plus joli je, je suis sûre qu'il y avait moyen de faire ça mieux en couture d'ailleurs après c'est vrai que j'avais appris aussi avec euh, soit mettre une autre pièce de l'autre côté pour le, le cacher euh, soit euh, le coller parce que bah, c'est ce que j'ai fait ici en fait, que là euh, c'est du coton dedans euh, de la bourre, c'est pas du euh, c'est pas de, de la lavande et ici, euh, juste là, j'ai mis, euh, mis de la colle, euh, pistolet, euh, pistolet à colle. Ça marche extrêmement bien euh, pour ce type de, de petites création. Et du coup, c'est hyper pratique. Euh, là, ce n'est pas ma boîte à couture complète, mais c'est ce que j'ai toujours dans mon bureau des fois que je veux faire euh, quelques points en vitesse sur un, une carte ou sur... Euh, rabibocher un petit machin il euh, y a juste le nécessaire qu'il me faut pour ça mmh. et du coup c'est toujours dans mon bureau et c'est un cadeau hyper sympa à faire donc là c'est une boîte en plastique qui n'est pas forcément la, la plus jolie du monde mais vous pouvez prendre euh, des boîtes en verre vous pouvez euh, fabriquer ça euh, sur beaucoup de choses différentes et euh, moi j'avais fait ça dans des boîtes à explosion qui du coup étaient un nécessaire à couture avec au centre euh, des petits coussins comme ça qui, euh, qui était rempli de lavande du coup le coussin à aiguille. voilà donc là j'ai rangé vers l'intérieur les... les bords pour que ce soit plus esthétique et puis euh, je vais refaire un petit coup euh, un petit coup de couture parce que du coup il manque un petit peu de remplissage je l'ai fait un petit peu grand pour ce que je voulais mais bon c'était la la récolte de lavande est un petit peu précoce je voulais pas non plus en prendre 3 tonnes et euh, pour l'usage euh pour le, ce pourquoi je veux l'utiliser j'en ai pas besoin d'une quantité euh, très importante puisque réactive le, le parfum et la aïe, et la senteur en euh, bougeant les grains de lavande dedans en venant les écraser un peu alors je fais attention à ne pas trop tirer parce que mon fil est fragile mais sinon euh, bien tirer c'est une bonne idée pour ce, cette création là euh, spécifiquement alors, vous inquiétez pas, mes postures de main, c'est cracra, c'est pas beau. Mais euh, j'essaye de tenir comme je peux. Voilà. J'en profite pour réduire un peu la, la taille du tissu. Comme à l'arrière, de toute façon, ça doit être euh, frisoté. Ça me convient euh, très bien d'avoir euh, cet aspect un peu euh, froissé. Voilà. Pas frisoté, froissé. Hop. alors là je reste sur quelque chose de rond mais on peut transformer C parce que j'ai fait une, une broderie donc ça, ça n'irait pas si je venais euh, transformer de l'autre côté ça mais en fait ce qu'on peut faire pour... Euh, vous savez faire ces, ces espèces de fleurs euh, avec les... j'en ai pas ici mais ces espèces de fleurs où ça vient... Euh, ça, ça, ça, ça ressemble un peu à ça d'ailleurs, c'est marrant, à ce côté-là. En fait, il faut prendre son, son fil, hop, faire le tour et replanter euh, au milieu, et on recommence. Et en repassant, en fait, le fil vient créer des, des marques et des appuis comme ça, et on voit le fil hein, d'ailleurs, et, et bien, voilà. Vous pouvez faire une fleur, Essayez de prévoir combien de pétales vous voulez, sachant que euh, si c'est plus pratique que... Euh, 5 pour découper, ou euh, si vous arrivez bien à faire euh, du 5, et à faire du 5, 6, 6, ce que vous aimez, etc. Essayez de répartir euh, de manière homogène et régulière. Voilà. Donc, moi je vais terminer, je vais faire un petit nœud euh, et tout ça, mais grosso modo, voilà ce qu'on obtient. Hop un petit coussin rempli de lavande, euh, brodé ou pas et euh, normalement à la fin il sera bien rond. Voilà. Et ce que vous pouvez faire encore une fois c'est passer le fil à l'intérieur, ressortir à l'extérieur et ainsi de suite. Et vous allez voir qu'il y a une barre qui met. et puis à un autre endroit vous faites exactement pareil. Et ça vous fera sans frais une deuxième. Et ainsi de suite, et vous pouvez faire une fleur. Et tout à la fin, vous pouvez mettre par exemple un petit bouton, euh, un petit truc ici pour marquer le centre de la fleur, et bien revenir appuyer encore au centre. Voilà, bien tirer pour cueillir cette, euh, cet aspect de, de centre de fleur avec euh, avec son. Donc moi, je vais juste finir ça, et puis euh, bah, je vous souhaite euh, des belles créations et de bien vous amuser. Au revoir. Voilà, finalement, je relance un petit peu pour vous montrer plusieurs choses et je, je referai une pause. Euh, ça, c'est un exemple de réalisation aussi que j'avais fait. Donc, Comme je vous ai dit, ai, alors là, là j'avais mis un petit morceau de carton pour améliorer l'adhérence. Et euh, ici, c'est de la colle de... C'est pas de la colle de pistolet à colle, tiens, c'est autre chose. Euh, mais je l'ai enlevé de la boîte sur laquelle c'était. Et là, justement, j'ai utilisé euh, ce dont je vous parlais tout à l'heure avec le, le fil qui vient permettre d'avoir un effet fleur. Et par-dessus, j'ai encore remis un petit coussin d'un tissu contrastant et je m'en sers pour piquer mes épingles dans la grosse boîte à, à, à couture. Et au centre, encore une fois, il y a un petit euh, bouton qui permet de, de finir un peu l'ensemble. Donc là, c'est un exemple de création qui est euh, possible et encore une fois, vous pouvez mettre sur un, un bocal pour mettre des des fils dedans. Alors des aiguilles c'est pas très pratique mais si le bocal est assez grand vous pouvez avoir un, un rangement pour vos aiguilles sans vous piquer. Donc là on le voit pas forcément supérieur mais c'est déjà ça. Ça c'est ce que j'avais toujours sur moi euh, accroché en fait. Ici c'est euh, de l'élastique et euh, je l'ai mis comme ça pour pas perdre mais ici la, la sangle de mon sac passait. Euh, donc là on est dans des tons bruns et euh, ça c'est un de ces petits sacs à la lavande qui sent bon et avec un étui de gel hydroalcoolique. Euh, ça je ne vous le ferai pas en démonstration, c'est cousu aussi mais j'ai eu trop de mal à le faire et le résultat ne me satisfait pas assez. Euh, au passage, j'en profite pour passer un peu le message. Euh, attention, ils vendent déjà l'hydroalcoolique très mignon avec des paillettes, avec des machins, avec euh, des parfums, euh, mais qui ne sont pas assez efficaces, qui sont euh, dosés de moins de 70% en alcool. Euh, et en fait, ça donne un faux sentiment de sécurité, c'est pas une bonne chose. Donc vous pouvez avoir juste une petite boule toute simple comme ça vous pouvez avoir euh, ces modèles avec des fleurs, vous pouvez mettre plusieurs boules également sur euh, un ensemble et là ce que j'ai fait donc c'est euh, juste une boule simple mais euh, je vais venir euh, poudre juste sous, le, sous, un, euh, sous un petit bouton en forme de fleur un ruban pour pouvoir l'attacher à ma bandoulière de sac euh, ou en tout cas à mon... Euh, nouveau flacon de gel hydroalcoolique, euh, parce que celui-là, il est tombé chez le dentiste et euh, la, la fermeture ici, en fait, juste en point de pression, n'est pas très solide. Euh, C'est une pression toute bête et euh, des fois, ça... ça tomber euh, donc j'ai préféré euh, passer au système où là je sais que j'ai un mousqueton qui est assez costaud mais pour ça il fallait un, un flacon étudié ces flacons si jamais vous voulez changer euh, renouveler votre gel vous pouvez penser à vous laver les mains à travailler au propre euh, et puis à choisir du gel hydroalcoolique à plus de 70% je reviens après avoir cousu ça tout de suite voilà donc ça donne ça, j'ai euh, mes petites euh, feuilles de ginkgo euh, avec euh, le doré, et le turquoise, mon tissu euh, bleu ciel, au dos un petit bouton, alors il est là pour la décoration mais en fait il n'y en a pas du tout besoin parce que de toute façon je vais faire un nœud, euh, et puis après ça vous pouvez vraiment le nouer directement sur euh, la sangle, sur euh, autre chose, pourquoi pas le porter euh, en bracelet mais prévoyez peut-être plus petit à ce moment là. Euh, il y a plein de possibilités, vous pouvez aussi faire un nœud par défaut, vous savez comme ça, hop, avec ce mouvement là, on fait le tour des doigts, hop on récupère, on le passe au travers, c'est pas des nœuds qui sont euh, très jolis, vous savez il n'y a pas, alors en Lorraine on appelle ça un flou il n'y a pas les deux, euh, deux flots comme ça, mais ils sont euh, très solides, ils tiennent bien le coup. Euh, là, ce que je vais choisir de faire, c'est faire un nœud un peu plus grand pour le placer. Donc, soit vous le faites en l'air, mais il y a beaucoup de personnes qui ont des difficultés, soit vous le nouez sur un autre objet euh, d'une taille euh, qui vous convient, et après vous le faites en, en, en mieux. Là, je vais encore faire autre chose. Je vais faire le nœud dont je vous disais qu'il n'est pas très beau, pour bien assurer euh, la base, pour qu'il ne glisse pas. Et comme ça, ce sera facilement euh, bougeable, changeable de, de support, de support pardon. Hop, et par dessus comme je ne trouve pas ça, ça forcément très joli je vais faire des flots que je pourrais refaire éventuellement euh, après il y a deux manières de faire des flots des, des nœuds à bouclettes <rire> soit euh, le, la méthode classique des lacets euh, comme ceci et si vous voulez un nœud bien à plat il faut faire les deux boucles d'abord et ensuite les nouer ensemble mais euh, ça sous-entend d'avoir des, des fils des ficelles du ruban euh, parce que là c'est un ruban assez long et avec euh, mes gros doigts maladroits je ne sais pas si je vais pouvoir hop et que si donc ensuite on réajuste son nœud, son flot donc quand on est on réajuste comme on aime bien voilà ça c'est utile de savoir ça pour les nœuds bien à plat pour les cartes vous savez sinon il vrille, il tourne alors que là vous avez un... Bon, je ne l'ai pas très bien fait là, ici pour le... pour le réajuster derrière mais là vous avez vraiment un nœud que vous pouvez mettre à plat voilà avec... Euh... bon je... c'est quand on travaille sur papier, ça, ça ne bouge pas. Là, je sais que mon œil va bouger puisque euh, sa destination, c'est euh, se trimballer sur un sac. Petite note donc, vous pouvez découper euh, de côté ou euh, de différentes manières, égaliser, etc. Alors, moi, j'ai toujours beaucoup de mal à, à découper les tissus puisque c'est souple. Alors, il me, faut, il, me faut, il me faut mes deux doigts et de la concentration. <rire> Voilà, petite remarque, si jamais vous avez du coton, vous serez euh, du 100% coton, je veux dire, vous serez embêté puisque le coton va euh, légèrement se consumer, mais euh, il ne va pas y avoir de trucs qui fond. Si jamais votre ruban contient du polyester, du, du, du plastique, hop, bon, pas trop, hein. pas trop, pas trop longtemps, vous pouvez faire ça, ça, ça alors faites ça, très attention, pas les enfants, machin, tout ça, ça s'enflamme, mais vous pouvez le faire fondre plus ou moins... Euh, si vous êtes une brute ou pas. Et là, ça ne filera plus. Il y aura plus euh, cette tendance à s'effilocher et à partir dans tous les sens. Donc, le mousqueton, le gel hydroacolique. Là, je me suis fabriqué un, un petit bracelet aussi avec des perles que j'aime bien. Euh, et puis, euh, un petit serpent. Euh, C'est vraiment un truc tout bête, mais euh, j'ai souvent besoin de tripoter un truc. Et euh, soit quand je me concentre, mais parfois quand je suis nerveuse aussi. Euh, mais j'aime pas du tout avoir des bijoux, je trouve que c'est pas pratique pour se laver les mains, ça met une dos partout, j'aime pas, ça m'énerve. Euh, mais parfois j'aime bien tripoter un truc. Euh, donc euh, j'ai souvent des machins à tripoter sur moi. Euh, donc j'avais ce bracelet en fait, il est uniquement pour ça. Euh, ça fait un petit peu mon, mon kit de dépannage. Euh, si j'ai un petit euh, problème sensoriel, j'ai un truc à tripoter et un truc à sentir qui, on le rappelle, est donc une, une boule à la lavande. Voilà, tout ça là-dessus. Ensuite, il n'y a plus qu'à le, le mettre sur, sur le sac à main, votre sac à dos, la sangle, ça s'accroche euh, tout seul. Celui-là est un petit peu plus volumineux, mais avez une version euh, plus discrète, plus petite. Euh, ici, vous pouvez utiliser euh, de l'élastique également. Euh, là, en fait, je l'ai rangé comme ça. Hop là mais ça se fixe de cette manière-là, donc c'est encore un autre système de fixation. Tout simple, vraiment tout simple. Hop, facilement manipulable. Euh, vous pouvez utiliser des systèmes de pression, vous pouvez faire un nœud, vous pouvez utiliser euh, des mousquetons ou euh, ces systèmes-là, par exemple, euh, qui, qui ont l'avantage d'être assez solides, très discrets et de ne pas prendre de place. Ça, j'aime beaucoup comme système. Euh, également, alors par contre, au niveau de la manipulation, c'est moins pratique pour ouvrir. Il faut mettre comme ceci, et en fait, on vient appuyer là, tac, et on ouvre. Donc, ça va encore pour l'ouvrir, mais pour le refermer, quand on a du mal à viser et que les doigts marchent pas très, très bien, c'est un peu galère, puisqu'il faut mettre la petite boule dans euh, l'espace du trou et venir enclencher le, le câble. Qui se situe entre les boules dedans. Mais ça aussi, c'est un bon système. Voilà, donc utilisez euh, les parfums que vous aimez bien, pensez à bien sécher vos fleurs avant, euh, la couleur que vous aimez, euh, les motifs que vous aimez si vous en voulez, euh, des boutons, pas de boutons, du ruban, des machins. Tout est possible et vous pouvez euh, cumuler euh, même et faire des boules sur des boules avec des fleurs complexes ou euh, beaucoup plus volumineuses. Voilà, bah, je vous souhaite à nouveau de bonnes créations. Au revoir.